Bonjour, ici Tressan de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, on va faire une pâte de fleur d'ail lactofermentée. Vous allez voir, c'est délicieux, ça se mange sur des comme du pesto en fait. Ça suffit comme du pesto, c'est vraiment, vraiment bon. On vous montre ça? Let's go! Donc, ce qu'on a besoin pour faire de la, la fleur d'ail lactofermentée, on a besoin de fleur d'ail. Et puis, on a récupéré vraiment beaucoup. Vous pouvez faire la... La quantité que vous voulez, là, on a une vraiment bonne quantité. Donc, la fleur d'ail, du sel et un citron ou un petit morceau de citron. Donc, la première étape pour faire ces pâte de fleur d'ail, on va enlever les petits bouts qui sont moins beaux. Ça peut arriver. Donc, on a, on a fait tout ça. Et ensuite, on a, une fois qu'on a une bonne quantité, eh bien, on pèse nos ingrédients. Là, j'ai pesé tout à l'heure. Nous avons 1200 grammes. Et pour cette quantité, on va mettre 24 g de sel, ce qui représente 2% du poids de 1200 g. Et 24 g de sel, ce qui est le fun, c'est qu'une cuillère à café de sel qui est rase, ça fait à peu près 6 g. Première étape, on va couper la fleur d'ail en gros morceaux, comme ça, puis on va la mettre dans le robot culinaire avec le sel. Donc là, je te montre un exemple, mais veux-tu le continuer? Et moi, je vais commencer en mettant le sel au fur et à mesure. L'idée de base en faisant ça, c'est qu'on va broyer la fleur d'ail avec le sel, ce qui fait que la fleur d'ail va dégorger, va produire du liquide qu'on va avoir besoin durant notre fermentation. J'ai pris quelques pots pour, pour voir un petit peu la selon la quantité qu'on a de besoin, avoir besoin. C'est possible que j'utilise pas tous les pots ou alors que j'en ai besoin un petit peu plus, mais c'est toujours la surprise et ce n'est pas vraiment important euh, de prévoir précisément dès le début. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de couper le 4 tranches de citron qu'on on va mettre à l'intérieur, mais juste sans la peau. L'idée vraiment, c'est vraiment d'ajouter le jus de citron avec un, un petit peu la chair. Citron, c'est bon Ça, c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment très, très simple. Vous pourriez mettre du jus de citron tout simplement si vous avez juste du jus de citron ou du jus de vim aussi. Mais c'est optionnel en plus, donc c'est oui, vraiment, vraiment une histoire de, de saveur, de goût. J'en ai mis pas assez Trois. Oh, c'est correct. Hop. Magnifique. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai été trop ambitieux et mon, mon robot, il est trop plein. En tout cas, je pourrais en rajouter encore à l'intérieur, mais il commence à être assez plein. Donc, je vais devoir imp improviser. La quantité de sel que j'ai mis, c'est pour l'ensemble. Donc, tout à l'heure, on va mélanger avec le reste. Donc là, ce qu'on va faire, on va le broyer bien comme il faut et ensuite, on va mélanger avec du reste. Très simple. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis 3 cuillères à... Là, en fait, je vous résume un petit peu. J'ai mis plein de fleurs d'ail, à peu près... À... à vue de nez, comme ça, j'ai mis la moitié... Et j'ai rajouté à peu près 600 g de, hein, de fleur d'ail. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de sel, donc 3 x 6, 18 g de sel. Donc un petit peu plus de 2%, mais ça doit être très très bon. Et j'ai rajouté mon citron. Donc là, on le broie. Là, ce qui se passe, c'est que c'est encore trop sec. Donc ce qu'on a besoin, c'est de laisser dégorger un petit peu, mais je vais rajouter aussi un petit peu de liquide. Oui, il commence à avoir une très, très belle texture. Donc là, on va faire encore un petit peu de broyage, mais ça va être la dernière fois. Puis après, on va pouvoir passer une autre batch de, de fleurs d'ail. Pendant ce temps-là, je vais préparer les, euh, le reste de la fleur d'ail. Oui, mais après, hum, Moi aussi, je veux goûter. C'est de la fleur d'ail, c'est fort. C'est pas aussi fort que de la, des gousses d'ail. Mais quand même la force de l'ail un petit peu. Mm -hmm. Avec le temps, ce qui va se passer, c'est que la fleur d'ail va perdre un petit peu en force. Au niveau du sel, c'est quand même pas mal, hein C'est quand même bien. Ouais. Finalement, ce que je vais faire pour cette vidéo, on va parce que la quantité de sel qu'on a mis, je trouve qu'elle est uh, très bien par rapport à la proportion. Au niveau de l'acidité du citron, c'est bon, hein mm -hmm. Ok, super. Donc, je vais vous montrer comment mettre en pot à partir de là, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour, pour y arriver. On va déjà en, en mettre avec ça. Donc, veux-tu... Tiens, on va prendre une cuillère propre. Non, on ne va pas prendre ça. On va prendre une cuillère propre et... On va le faire à la mise en pot. Veux-tu remplir ce pot-là Là, là c'est une fermentation, ce qu'on appelle une lacto-fermentation. Ce que vous voulez, c'est que les légumes soit hors de contact d'oxygène. Donc euh, c'est possible qu'il va falloir tasser vraiment au maximum pour que nos légumes ne soient pas en contact direct avec l'oxygène. On va faire une fermentation courte, 5-7 jours, puis après frigo, et vous l'utilisez euh... comme, comme du pesto sur des, euh, des pains, sur des gris cheese, euh, de ça, sur des pizzas, ça va perdre un petit peu de sa force. Ça va être moins piquant qu'au départ avec le temps, mais euh, ça va toujours être euh, extrêmement savoureux. Et puis ça, avec, grâce à la fermentation, il va avoir un petit peu d'acidité qui va se développer à l'intérieur, qui va rendre ça vraiment euh, très, très particulièrement bon. Donc, vous voyez là, ce que je fais, c'est que je retire les, les grosses bulles d'air. Pas besoin de rien de grave, qu'il y ait un petit peu de bulles d'air à l'intérieur, c'est vraiment pas grave du tout. Mais c'est surtout les gros, qu'on veut en faire en sorte qu'ils ne soient pas présents. OK, vous voyez l'idée? Ça, c'est la fleur d'ail. Ça ne va pas dégorger tellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir vraiment bien comme il faut. Là, pout non, on peut mettre les petits pout-poutes. Non, pas de pout-poutes sur ce coup-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a le choix entre plusieurs... Il n'y a pas besoin de poids. C'est ça qui est un petit peu la, la question que des fois on se pose. Ouais, ouais. Pour la fleur d'ail, vu que c'est une pâte comme ça un poids ça ne servirait pas à grand chose ce qu'on veut toutefois c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre dans le pot pendant la fermentation donc au minimum un petit couvercle en plastique comme ça bien fermé mais pas trop fermé parce qu'il va y avoir un petit peu de production de co2 donc vous voulez pas que ça ça explose enfin que le couvercle saute donc on, on le serre mais on le desserre un petit peu sinon encore mieux il y a des couvercles avec des barboteurs. Tous ces couvercles-là sont disponibles sur notre boutique en ligne. Et celui-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le visse à fond et on rajoute un petit peu d'eau dans le barboteur jusqu'à la ligne. Hop. Et ce qui va se passer, c'est que durant la fermentation, il y, a, il y a probablement des gaz qui vont sortir. Et pour sortir les gaz, ils vont remonter par là, traverser l'eau et ressortir. Ce qui fait qu'il n'y a aucun gaz, aucun, aucune impureté qui peut rentrer pendant la fermentation. Et donc, nous avons un très, très beau pot de fleurs d'ail lacto qui part dès maintenant en fermentation. Dans une semaine à peu près, ça sera prêt. Et à ce moment-là, frigo, vous pouvez bien sûr changer de couvercle, mettre un couvercle standard, ça prend moins de place dans le frigo. Et ça, vous laissez fermenter à température pièce. Vous pourriez le laisser plus longtemps, mais vu que c'est une pâte, moi, je vous recommande pas une longue fermentation. dépassez pas un, un 15 jours de fermentation. Un siècle je vais vous faire un petit ré résumé de la recette. Donc, finalement, j'avais plus d'ail et je vais, le, je vais le faire dans le batch. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pris 600 g de fleur d'ail plus 3 cuillères à café de sel, ce qui représente 3 x 6, 18 g de sel. Et j'ai rajouté 2 rondelles de citron, sans la peau. Et j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, à peu près 50 g d'eau, pour, pour que ce soit un peu plus liquide. Ça, ça m'a donné deux pots, un pot de 500 grammes, 500 millilitres et un pot de 250 ml. Donc, ça vous donne une idée pour que 600 grammes, bah, ça donne à peu près ce volume-là, à peu près 700 millilitres, 750 ml et de fleurs d'ail, de pâte de fleurs d'ail lactofermentée. Cette fleur d'ail-là, euh, bien sûr, toutes les, toutes les indications sont, sont disponibles sur notre site internet sur revolutionfermentation.com et la recette est juste en dessous dans les commentaires. Vous laissez fermenter ça pendant... À peu près une semaine, quinzaine de jours maximum, et ensuite, on déguste. Et ça se conserve au frigo pendant des mois et des mois et des mois, voire des années. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, puis vous pouvez nous poser des questions en bas de la vidéo. Et retrouver nos recettes hein, sur, sur notre site internet, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Merci Tristan, c'était vraiment un grand plaisir de faire cette recette avec toi. Et euh, puis c'est Tristan qui va répondre aux questions, donc... Euh... Non, c'est pas Christian, Tristan. <rire> Bonne fermentation, merci beaucoup.